Nous l'avions découverte ensemble, nous les avions découvertes ensemble, les Garmin Venue 2 et Garmin Venue 2S. C'est les petites sœurs de la Garmin Venue, première du nom qui est sortie il y a quelques années déjà. Là, dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement la différence entre la Garmin Venue 2, 2, 2S et la Garmin Venue. Quelles ont été les améliorations apportées par Garmin Vaut-il mieux prendre la Garmin Venue, qui est maintenant un petit peu moins chère, ou partir sur les nouveaux modèles C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo Commençons par parler de la différence de prix entre ces deux modèles, la venue, venue de 2S. La Garmin venue était sortie il y a quelques années à 379 euros. C'était à l'époque une belle nouveauté parce que c'était un petit peu la première montre à consonance généraliste de Garmin. La première montre qui ressemblait à une montre connectée comme une Samsung ou autre chez Garmin avec écran AMOLED etc etc. Bien entendu il y avait toujours le savoir-faire Garmin dedans, le savoir-faire sportif, ce qui faisait remonter un petit peu la facture, 379 euros pour une montre connectée c'est quand même un bon budget elle était sortie à ce prix là maintenant on peut la trouver moins chère parce que la Garmin Venue 2 est sortie la Venue 2S aussi et du coup le prix de la 1 il a baissé un petit peu sur le site Garmin elle est quand même toujours à 349 euros mais si vous allez la chercher je crois sur Amazon bref je vous mettrai les liens dans ma recherche j'ai trouvé à 299 euros ce qui l'a fait être théoriquement à 100 euros de moins que la Venue 2 et la Venue 2S car oui ces nouvelles montres sortent à 399 euros peu importe l'édition peu importe la taille je vous rappelle que j'ai fait une vidéo comparative entre la venue 2 et la venue 2S la vidéo sera dans la description sinon vous pouvez la retrouver dans la chaîne ou si j'y pense je vous la ferai afficher là haut là donc on a quand même 100 euros d'écart entre la venue et la venue 2 et la venue 2S maintenant ce qui est intéressant de savoir c'est est-ce que cet écart de prix vaut le coup continuons Commençons par regarder et parler un petit peu du design de la venue et de la venue 2 et 2S. Car oui, c'est un élément nouveau, c'est ça qui a créé les deux nouvelles montres, c'est que Garmin a préféré faire deux formats sur la Venue 2 et la Venue 2S deux formats parce que la Venue 2 est un format de 45 mm alors que la Venue 2S est un format de 40 mm, ce qui fait que aucune de ces deux montres ne part sur le même format, la même taille que la Venue 1 car oui, la Venue 1 si vous vous rappelez bien, était un format de 43 mm, donc elle se trouve entre les deux pour vous donner un petit peu de précision la Venue 1 mesurait 43,2 mm par 43,2 mm avec une épaisseur de 12,4 la Venue 2 a un diamètre de 45 4 mm et une épaisseur de 12,2 et la venue 2S a un diamètre de 40,4 mm avec une épaisseur de 12,1 on a donc vraiment trois montres avec trois tailles qui se succèdent 40, 43, 45 si c'était tout au niveau des différences on pourrait se dire que si vous êtes indécis à prendre une 40 ou une 45 bah au pire vous pouvez prendre la 43 la venue 1 mais ce n'est pas tout il y a d'autres différences ces autres différences vont se trouver plutôt au niveau des caractéristiques techniques mais on continue sur le design on les voir le poids par exemple est différent différentes tailles différents poids la venue 1 pesait 46,3 grammes la venue 2 pèse 49 grammes et la venue 2s 38,2 grammes ce qui est aussi intéressant à souligner c'est que la venue 2 est disponible en deux couleurs la venue 2s en quatre couleurs et la venue 1 en quatre couleurs aussi la différence de taille entraînera aussi une différence de taille d'écran on est sur les trois modèles sur un écran AMOLED, il n'y a pas de souci mais la 40 mm la venue 2s un écran de 1,1 pouces, la venue normale, la venue 1 de 43 mm un écran de 1,2 pouces alors que la venue 2, la venue qui fait 45 mm un écran de 1,3 pouces, 360 par 360 pixels pour la petite pour la moyenne 390 par 390 pixels et pour la grande 416 par 416 pixels sinon on est sur la même technologie d'écran à peu près les mêmes contrastes le même rendu, pareil au niveau des matériaux c'est la même chose sur les trois modèles, on a une lunette, on a inoxydable, un bracelet en silicone et un boîtier en polymère renforcé de fibres en plastique renforcé. On est aussi sur le même état d'esprit, le même design. Deux boutons sur le côté, que ce soit sur la 2, la 1 ou la 2S. À l'arrière, un cardio -mètre, une broche pour recharger, le bracelet, etc., etc. Le bracelet de la 2S de la petite, c'est un bracelet d'épaisseur 18. Sur la 1, qui est de 43 mm, je vous rappelle, on a un bracelet de 20. Et sur la 2, un bracelet de 22. Bref, on est vraiment au niveau du design, au niveau du look, sur. Simplement une différence de taille de gabarit entre les trois. Ça nous fait vraiment une succession de gabarits. Alors vous allez me dire 100 euros de plus pour avoir que 2 mm en plus ou 3 mm en moins. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre différence Continuons. Bien entendu qu'il y a des différences aussi au niveau des caractéristiques techniques et du coup un petit peu au niveau des fonctionnalités car si c'était juste un redimensionnement sur différentes gammes ils auraient pu simplement l'appeler peut-être la venue S et la venue XL ou venue Pro Mais oui il y a des différences qu'on va retrouver au niveau des caractéristiques techniques entre la venue 1 et la venue 2 et 2S Première différence notable au niveau des caractéristiques techniques c'est que la Garmin venue 2 et la 2S intègre un Always Display, c'est-à-dire la possibilité de laisser l'écran en permanence allumé. Ça va bien entendu manger un petit peu de batterie, mais c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas sur la venue. En parlant de batterie, c'est pour moi aussi la plus grosse différence entre la venue et la venue 2 et la venue 2S. La venue originale avait ses 5 jours d'autonomie en usage classique, la venue 2 a une autonomie annoncée de 11 jours, soit plus du double, et la venue 2S de, de 10 jours, soit le double. On aura donc potentiellement le double d'autonomie sur la venue 2 et la venue 2S, ce qui est énorme, ce qui est énorme, ce qui peut pour moi valoir les 100 euros en plus facilement. Que dire de plus sinon on a quand même pas mal de caractéristiques communes. GPS, GLONASS, GALILEO sur les trois, 5 ATM sur les trois, donc étanche. La possibilité de payer parce qu'elles intègrent le NFC. Sur la venue originale, on avait la possibilité de stocker jusqu'à 500 chansons. Alors que sur la venue 2 et la venue 2S, on va pouvoir stocker jusqu'à 2000 chansons. On a donc 4 fois plus de stockage pour les chansons. Sur les Garmin de venue 2S, on a 2 libres. Sur la montre, vous le verrez pendant le test, à peu près 7 Go. Ça va nous permettre de télécharger les applications tierces avec Garmin IQ et de télécharger des chansons. Bref, on en reparlera pendant le test. Voyons maintenant s'il y a des différences au niveau des fonctionnalités. Au niveau des fonctionnalités, on va quand même retrouver la base qui était sur la Garmin Venue sur les nouvelles. On va retrouver, bien entendu, le suivi quotidien de santé le suivi de sport est précis de chez Garmin, suivi de sommeil euh, la possibilité de connecter notre montre avec Spotify ou Deezer, la possibilité de télécharger des applications tierces sur Connect IQ télécharger des cadrans, la possibilité de recevoir des notifications, si vous êtes couplé avec un téléphone Android, la possibilité d'envoyer des réponses rapides aux SMS, des réponses rapides aux appels, bref, vous allez avoir tout le bagage qui était sur la venue sur les nouvelles. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont été ajoutées en plus Oui, il y a des nouveautés surtout au niveau du sport, sur la venue, de l'avenue de s on aura des modes de sport supplémentaires, surtout en extérieur. Escalade, randonnée, etc. Est-ce que ça a été mis à jour sur l'avenue Dites le moi si vous avez la venue. On aura aussi une amélioration au niveau du cycle menstruel et des nouvelles cartes musculaires pour l'entraînement. Ces cartes musculaires, on le verra pendant le test, permettent de montrer quels muscles on a ciblé durant un entraînement, ce qui va nous permettre de planifier la prochaine session. On pourra sur les deux montres, les trois montres même, pouvoir créer des entraînements, les charger après sur la montre, on va pouvoir relier des capteurs ANT+. il n'y a pas de souci là-dessus, sur les trois. Et grosso modo, c'est à peu près tout ce qui au niveau des nouveautés est ce que ça sera mis à jour sur la venue sur ces petites nouveautés je pense que ce sera fait mais on verra je vous dirai lorsque j'aurai l'information voilà du coup pour les différences maintenant laquelle choisir Laquelle choisir Laquelle choisir entre les trois du coup maintenant Je vous ai déjà fait comment choisir entre la 2 et la 2S. Je ne vais pas vous le refaire ici. C'est surtout sur la taille. Alors maintenant, est-ce qu'il faut partir sur la venue originale ou une des deux nouvelles venues Pour moi, pour moi, le critère le plus important, est-ce qu'il faut mettre les 100 euros de plus L'autonomie. L'autonomie. On a le double d'autonomie, mesdames et messieurs. On a le double d'autonomie. Donc, est-ce que 100 euros, ça vous fait avoir le double d'autonomie Je pense que ça vaut le coup de mettre 100 euros de plus et de partir sur une des nouvelles pour avoir le double d'autonomie c'est vraiment le critère important pour moi en plus vous pouvez peut-être mieux l'adapter à la taille de votre poignet, en fonction de si vous voulez du 45 ou du 40 si vous vouliez du 43 c'est vraiment très proche du 45 aussi vous allez voir bon, bon, ouais vous pouvez essayer de voir et de comparer en, mettant, en prenant la taille de votre poignet. bien entendu sur le discord je vous ai mis un tableau pour mes conseils de taille mais pour moi si votre poignet peut prendre du 43 il va pouvoir prendre du 45 et il va pouvoir prendre du 40 ça va être surtout pour l'autonomie qu'il faudra mettre je pense c'est 100 euros de plus l'autonomie c'est le nerf de la gamme. Sur les montres connectées, vous allez avoir ça en plus. Ça vaut quand même le coup. Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous serez prêt à mettre 100 euros de plus pour doubler si vous avez déjà une montre connectée, doubler l'autonomie Je sais que sur une Apple Watch qui a une autonomie à peu près d'un jour, personnellement, je serais prêt à mettre 300 euros de plus pour avoir une autonomie d'une semaine. Donc, c'est presque doubler le prix de la montre. Mais bon, là, on est du coup sur des montres qui vont avoir. Grosso modo, les mêmes fonctionnalités, très proches, les mêmes caractéristiques techniques, très proches. C'est surtout la taille et l'autonomie qui va vous faire choisir les nouvelles, ou si vous avez, vous êtes à, vraiment à 100 euros près, bah, vous pouvez retrouver peut-être les dernières venues à 300 euros, peut-être moins cher sur le bon coin. Bref, je vous laisse faire votre recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairci la question sur la venue ou la nouvelle venue. Bref, si vous avez des questions supplémentaires, venez dans le Discord ou posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas aussi à venir me voir pendant il y a un live toutes les semaines, on avait parlé des deux nouvelles je vous les avais présentées en live, dès qu'il y a des nouveautés, dès que j'ai des montres qui arrivent des nouvelles qui vous intéressent, je vous demande dans l'onglet communauté et si vous êtes chaud, on fait un live je vous les présente quand je suis à peut-être une semaine de test, comme ça je pourrais répondre à quelques questions et surtout les lives ça me permet aussi de lister ce que vous voulez que je vous montre de précis durant les tests donc venez, on est bien, en plus il y a plein de cadeaux, tous les mois je fais gagner des cadeaux pendant les lives, donc je vous attends Bien entendu, activez la petite cloche de notification Comme ça vous serez informé De quand un live a lieu Merci d'avoir regardé cette vidéo encore En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech A bientôt sur ma chaîne